Donc euh, là, ouais. tu penses que tu en as pour longtemps Non, j'en ai pour 5 minutes et j'arrive tout de suite. D'accord, cool. Bonjour, donc euh, c'est ma première euh, vidéo pour euh, le booktubing de la Bibliothèque Louise Michel. Moi, c'est Mélanie et aujourd'hui, je vais vous présenter « Quelques minutes après minuit » de Patrick Ness. Donc, pourquoi j'ai choisi celui-là Parce que finalement, il est sorti depuis assez longtemps euh, et, et il y a eu plein de choses intéressantes qui sont sorties depuis. Euh, et ben En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà parce qu'il fait partie de la sélection « J'ai pas d'idées euh, » pour les plus de 13 ans de cette année. Donc, vous retrouvez sur la table de présentation jeunesse. Euh, il va être aussi adapté en film. Euh, donc euh, le, le tournage est terminé, il devrait sortir dans pas longtemps et donc euh, je suis euh, absolument... Euh, euh, en train de trembler, en attendant le, la sortie. Et, euh, et Patrick Ness a aussi une actualité hyper intéressante en ce moment. Donc il a sorti, euh, il a sorti un roman récemment. Il bosse aussi sur le spin-off de Doctor Who, donc, euh, qui s'appelle The Class, je crois. Euh, et donc, euh, donc voilà, une année très, très riche pour, euh, pour Patrick Ness. Voilà, donc quelques minutes après minuit, pour en revenir à notre sujet euh, principal, euh, c'est euh, d'après une idée originale de Chavonne Daud, je crois que ça se prononce comme ça, euh, qui est une écrivaine irlandaise euh, qui, qui est morte il y a quelques temps euh, d'un cancer. Et, euh, et donc elle avait commencé à écrire euh, cette histoire qui a été donc, reprise par, euh, par Patrick Ness. C'est l'histoire de Connor. Euh, qui habite tout seul euh, avec sa mère, qui est malade, euh, donc, euh, donc déjà ça c'est pas très drôle, euh, mais il, euh, il a aussi des problèmes à l'école, euh, il n'a plus vraiment d'amis euh, depuis quelque temps, il est complètement isolé, euh, même avec ses profs ça se passe pas hyper bien. Donc, euh, donc voilà, sa vie est pas, est pas hyper facile. Euh, et, euh, et en fait, un jour, donc quelques minutes après minuit, il va y avoir euh, ce, cet arbre qui va se mettre à, à bouger et qui va euh, devenir un monstre et qui va apparaître à sa fenêtre. Euh, euh, Connor, euh, bizarrement, au départ, il n'est pas du tout effrayé parce qu'il euh, a des cauchemars qui sont beaucoup plus effrayants que, que ce monstre-là. Et donc, euh, il. Euh, il ne voit pas très bien euh, ce, que, ce, que, ce que ça peut changer dans sa vie. Euh, mais ensuite, le, le monstre va lui faire euh, euh, une déclaration qui va le, le bouleverser et changer sa vie. Donc, je vais vous lire un petit passage. Connor cligna des yeux, plusieurs fois. « Tu vas me raconter des histoires ?»« Absolument, répondit le monstre. » Connor regarda autour de lui, incrédule. « Mais en quoi est-ce un cauchemar ?» « Les histoires sont les choses les plus sauvages de toutes, » gronda-t-il. « Les histoires chassent et griffent et mordent. »« Ça, c'est ce que les profs racontent, mais personne ne les croit non plus. »« Et quand j'aurai terminé mes trois histoires, » continua-t-il comme si Connor n'avait rien dit, « tu m'en raconteras une quatrième. » Le garçon se tortilla dans la main du monstre. « Je ne sais pas raconter d'histoire. »« Tu m'en raconteras une quatrième, » répéta-t-il, « et ce sera la vérité. »« La vérité Pas n'importe quelle vérité. Ta vérité. » « Bon, d'accord, mais tu as dit que je serais terrifiée avant que tout cela finisse, et tout ça n'a rien de particulièrement terrifiant. Tu sais que ce n'est pas vrai, tu sais que ta vérité, celle que tu caches, Connor O'Malley, est la chose que tu crains le plus. » Il cessa de gigoter. Le monstre ne voulait pas dire que... Non, il ne pouvait pas vouloir dire... Sûrement, il ne pouvait pas savoir ça. Non, non, il ne raconterait jamais ce qui se passait dans le vrai cauchemar. Jamais de la vie. « Tu la raconteras, reprit le monstre, car c'est pour cela que tu m'as appelé. Connor secoua la tête encore plus stupéfait. Appelé Je ne t'ai pas appelé. Tu me raconteras la quatrième histoire. Tu me raconteras la vérité. Et si je ne le fais pas Le monstre retrouva son sourire diabolique. Alors je te dévorerai vivant. Et sa bouche s'ouvrit, Immense. Immense à dévorer la terre entière. Immense à faire disparaître Connor pour toujours. Euh, donc, euh, euh, il est très illustré. Est une illustrations très très sombre l'encre euh, donc c'est il est absolument superbe euh, donc voilà c'est effectivement euh, pas très euh, euh, enfin c'est complètement triste en fait euh, mais euh, mais c'est très très beau euh, la, la, la fin est, est bouleversante mais, euh, mais tout le tout le voyage euh, mérite euh, mérite d'être vécu donc euh, je vous conseille de le lire peut-être avant le film qui est apparemment très bien, mais, euh, mais voilà, celui-là, c'est un chef-d'œuvre, je l'aime beaucoup. Voilà Et eh bien voilà, c'est fini pour cette fois. Pour ma prochaine vidéo, euh, je vous parlerai de Harry Potter and the Cursed Child, que, que j'ai lu euh, le jour de sa sortie. Euh, donc euh, j'aurai deux invités, et on essaiera de ne pas être trop hystérique en parlant de, de, ce, de cette pièce de théâtre, parce que oui, c'est une pièce de théâtre. A bientôt